Coucou YouTube Je voulais juste te montrer une 30 kills à quoi ça ressemblait. Pense à liker et abonne-toi au gameplay Warzone 2 qui va bientôt arriver, ainsi que Modern Warfare 2. Je sens que la chaîne va péter, je sais pas pourquoi. Allez, peace. Encore toi, Kenzo Six kills. N'empêche, utiliser Cyril pour baisser son SBMM, c'est la meilleure stratégie. Hein. En fait, selon, le, selon qui joue, selon euh, qui fait quelle, telle action, tu te, rends compte, euh, tu te rends compte plus ou moins de, de la difficulté du lobby. C'est de la difficulté ou s'il n'y en a pas, tu vois. Hmm. Ça c'est le beau jeu, ouais. Le Léon doski les gars, il doit péter les plombs le mec. Hein. En fait, je chope les gens dans des endroits... Mais... et attends, le mec il est en train de me teabag et tout Attends... Il cherche même pas à tirer sur l'autre Il me te-bag pour se faire tuer derrière. Mais gros, moi je, je réapparais et ma partie continue. Tu vois, alors que toi là, t'es mort juste pour m'avoir tué une fois. C'est pas forcément un macaque, c'est peut-être une personne un peu jeune, ou un petit macaque. Mais c'est un faux chaud. Non, je suis réel. Appelez-moi chaud-78. J'aime bien le tout droit en ce moment, en chat. J'aime beaucoup. Je veux pas tourner, je veux pas tourner. Oh le bordel! Smoke with every day. Smoke weed every day with Snoop Man. I love smoke weed, man. We all smoke weed with his life, with his spirits, with his only love. Yeah, smoke weed 420. Yeah, yeah, yeah. My name is Chow. I'm a legend. I'm a legend I don't understand why I make a knife And my knife go a travel this guy But my song is so perfect That's good Yeah yeah yeah I'm a singer I'm a singer Yeah yeah yeah Yeah, yeah, yeah, I'm a singer, I don't understand why I'm so good, but I'm very, very, very good, maybe the better player on this game, I don't know why I'm so good, but I'm so good, so, Will oui, is so good avec toi. Oups oups oups j'ai pas vu qu'il y avait un mur. Oups oups oups, j'ai tiré à travers le mur. Je dois me reshielder. J'ai l'impression d'être sodomisé. C'est exactement ce que je pensais. On est en 1v1 tous les deux. C'est le 1v1 final, The Final 1v1. Putain, mec, j'ai vachement de la pression en vrai. Vachement de la pression. Là, genre, j'aurais pu te tuer, tu vois. Je go in the sky. Maybe c'est la Trump Sky. Moi, tout ce que j'ai aimé, c'est appuyer sur mon bouton pour la winner. Où est-ce que t'es J'ai commencé à te pénétrer. Oh, c'était un quiz scopé. Je suis vraiment désolé. Tu me permets de te noscoper Yeah, baby. Easy. Busy Lemon Squeezie Bien joué Chouachin Eh merci poulet Eh merci poulet a un écho là ah ah